Tout savoir sur les batteries pour outils système AP. Ces puissantes batteries lithium-ion 36V ont été conçues spécialement pour tous les outils style de la gamme professionnelle AP. Ces machines légères, ergonomiques et faciles à utiliser, d'une puissance équivalente à celle de homologue thermique, ont en commun un bloc moteur avec un raccord de chargement de batterie AP. Ces batteries compactes d'un poids approximatif de 1,3 kg sont construites avec les normes les plus strictes. Elles sont équipées de capteurs et d'un système de contrôle permettant une gestion optimale aussi bien pendant le travail que pendant la recharge. L'indice de protection IPX4 de ces batteries permet une utilisation de travail sous conditions atmosphériques humides avec des précipitations modérées. La gamme de ces batteries contient 4 modèles de puissance différentes et donc d'autonomie plus ou moins grande selon l'outil utilisé. Je prendrai pour chaque modèle de batterie l'exemple d'utilisation d'une débroussailleuse coupe-pordure système AP FSA 86R tête avec fil. Modèle de batterie Autonomie d'utilisation de la débroussailleuse coupe-bordure après charge complète de la batterie. Batterie AP100 jusqu'à 30 minutes. Batterie AP200. Autonomie après charge complète de la batterie jusqu'à 60 minutes. Batterie AP300. Autonomie après charge complète de la batterie jusqu'à 70 minutes. Batterie AP300S. Autonomie après charge complète de la batterie jusqu'à 85 minutes. Chargement des batteries La durée de charge d'une batterie n'est pas seulement déterminée par sa capacité, mais également influencée par le modèle de chargeur utilisé. Deux principaux modèles de chargeurs d'aspect identique, mais de rapidité différente de chargement, sont proposés pour recharger ces batteries. La l 300 et l'AL500 je prendrai pour exemple le chargement d'une batterie AP300. Avec le chargeur AL300, le temps de charge à 100% est d'environ 75 minutes. Avec le chargeur AL500 ultra rapide, le temps de charge à 100% est d'environ 35 minutes. Les batteries système AP sont pourvues d'un indicateur de charge composé de 4 voyants LED indiquant crescendo, leur pourcentage de charge restante. Il suffit pour avoir cette information d'appuyer sur ce bouton. Si une seule LED est éclairée, il reste 25% de charge. Deux LED éclairées, il reste 50% de charge. Trois LED éclairées, il reste 75% de charge. Si toutes les LED s'éclairent, la batterie est chargée à 100%. Ce qu'il faut savoir au sujet de ces batteries... Durée de vie des batteries. Évidemment, la durée de vie d'une batterie dépend de son temps de service, qui sera différent entre un professionnel et un particulier. Les batteries AP peuvent être rechargées à 100%, plus de 1200 fois. Première utilisation La batterie lithium-ion haute performance n'a pas besoin d'une longue charge avant la première utilisation. Peu importe son temps de stockage. La batterie lithium-ion est protégée contre l'autodécharge, moins de 3% par année. Avant la première utilisation, chargez votre batterie lithium-ion à 80 ou 100%. Conditions d'utilisation Si les pictogrammes présents sur les appareils indiquent une utilisation possible sous la pluie, l'intensité de ces conditions climatiques doit être prise en considération. La batterie ne doit pas être utilisée dans des conditions extrêmes d'humidité. De froid ou de chaleur. Stockage des batteries. Si vous prévoyez une période sans utilisation de votre batterie supérieure à un mois, placez-la dans un endroit sec à l'abri du froid ou de la chaleur, de préférence chargée entre 40 et 60 Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.